Thank you. Bye. On acclame le roi des gloires, le seigneur des seigneurs, c'est lui qui a vaincu la mort. Nous sommes fiers de lui, Jésus. Nous sommes fiers de lui, Jésus. Nous sommes ici pour Jésus. Nous voulons proclamer que c'est lui qui a vaincu. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie En l'honneur de Yeshua, en Mashiach. Le rocher des âges Non, j'aimerais qu'on acclame Jésus qui est de Nazareth Yes Voilà Viens à ton voisin T'y on a célébré, t'y on a célébré Le bon à Nazareth, c'était, Nazareth, c'était C'est immense, c'est bonheur Alléluia Que tu as mis dans mon cœur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 Jésus est mon sauveur, alléluia. J'entends alléluia, alléluia. alléluia eh. Oui, Jésus est mon sauveur, alléluia. Je le redirai encore, alléluia. Que pour moi, Jésus est mort. Voilà pourquoi je l'adore. Lui tout mon trésor Alléluia. Je le redirai encore Alléluia. Que pour moi Jésus est mort Alléluia. Voilà pourquoi je l'acclame ce soir Alléluia. Lui seul est tout mon trésor Alléluia. Chantons Alléluia Seul et tout mon trésor Alléluia Chantons Alléluia et, Alléluia et, Lui seul et tout mon trésor Alléluia Que chaque jour à chaque heure Alléluia. En moi tu es ta demeure Alléluia. Que ma vie soit une fleur un parfum pour toi, Seigneur Chantons Alléluia Soit le nom du Seigneur. Bénis soit le nom du Seigneur. Bénis soit le nom du Seigneur, le Très Haut. Bénis soit le nom du Seigneur. Oh, bénis soit le nom du Seigneur. Bénis soit le nom du Seigneur, le Très Haut. Bénis soit le nom du Seigneur. Bénis soit le nom du Seigneur. Oh, bénis soit le nom du Seigneur. Bénis soit le nom du Seigneur. Bénissons le nom du Seigneur. Bénissons le nom du Seigneur. Le très haut. Ah, élevons le nom. Élevons le nom du Seigneur. Oh, élevons le nom du Seigneur. Élevons le nom du Seigneur. Le très haut. Élevons le nom du Seigneur. Oh, élevons le nom du Seigneur. Élevons le nom du Seigneur. Le très haut. Pépa, pépa, pépa, pépa. Acclamons le nom du Seigneur, acclamons le nom du Seigneur, acclamons le nom du Seigneur, le Très-Haut, acclamons le nom du Seigneur, acclamons le nom du Seigneur, acclamons le nom du Seigneur, acclamons le nom du Seigneur, le Très-Haut, acclamons plus fort le nom du Seigneur, acclamons le nom du Seigneur, acclamons le nom du Seigneur, acclamons le nom du Seigneur, le très haut acclamons le nom du Seigneur et Merci. semblable à ton royaume, tu es le roi des rois. Aucun royaume sur la terre n'est semblable à ton royaume. Dans ma santé, dans mes affaires Ici au Combo, ici au Combo Jésus est le roi Ici au Combo, Jésus est le roi Vous soyez des cris de joie En l'honneur de Jésus Il est le roi de rois Au roi de roi. Alléluia J'aimerais que tu prennes le temps de l'adorer ce soir Que tu prennes vraiment ton temps Pour répandre ton cœur dans sa présence Parce qu'il mérite des moments comme celui-ci Quelqu'un peut déjà élever sa voix pour lui dire qu'il est le roi, le seul qui règne et qui règne ce soir. Nous sommes ici pour l'adorer, non pas à cause de ce qu'il a fait à notre voisin seulement, mais aussi et surtout à cause de ce qu'il a fait à nous. Nous avons une raison, une seule raison qui peut nous attacher à toi. Tu resteras nuance de trône à jamais tu resteras le seul Qui a vaincu la mort Et tout genoux fléchis devant ta troyée. Ta majesté ta grandeur yes. Tous ensemble Chantons à jamais Jamais sous J'entends gloire pour le roi des rois. Gloire. Oh, oh, oh gloire. Gloire pour le roi des rois. Il ne change pas, il reste roi, jamais. Gloire. Alors j'aimerais que tu lèves tes mains et que tu dises seulement Jésus mon cœur t'adore Que tu prononces ce puissant nom au fond de ton cœur Nous n'avons pas deux noms, pas trois noms Nous n'avons qu'un seul nom Mais qui est plus puissant Que toutes les armes chimiques qu'on peut inventer Chabroshi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 Il pas la recommandation d'un ministre, tu as un nom, le nom de Jésus. Encore Jésus. Il ouvre les portes que les hommes ont fermées. Il n'a pas peur de la tombe de Lazare, il va jusque là et lui dit Lazare, sors. Chandelebos. Ce soir, il s'appelle Jésus. Jésus. Le seul qui restaure et qui pardonne les péchés. Jésus. Il pardonne sans crier nos fautes les plus criantes. Jésus. Jésus. Nous t'aimons Seigneur. Jésus. Fort le temps de jésus j'ai la bosse nous sommes là pour toi Seigneur tu nous visites en Seigneur Jésus approche j'ai la bosse j'ai la bon j'ai la bosse j'ai la bosse j'ai la la Il s'appelle Yeshua Amashia, le Rocher de notre salut. Il est là présent ce soir. Toi, il est bien sûr que tu es tout à l'heure à la Il y en a à bouche. Si tu es malade, touche là où tu es malade et dis seulement Yes. Encore une dernière fois, sans les micros, nous tous. Celui qui invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Encore avec conviction. Yes, Azawa.